Préhistoire et protohistoire. Il y a plusieurs milliers d'années, la vallée d'Ost, comme toute la région alpine, est inhabitable, car elle est occupée par une mince glacière. À partir de cette époque, un réchauffement progressif du climat provoque la fonte de la glace, la formation des cours d'eau et la naissance de la végétation. Des marécages se forment dans les zones de plaine. De vastes forêts couvrent les coteaux et abritent de nombreux animaux sauvages. C'est pour les poursuivre que pour la première fois, des hommes pénètrent dans ce territoire. Ils forment de petits groupes qui vivent de la chasse et de la cuillette de fouilles spontanées. Ces premiers habitants sont nomades et ne laissent presque aucune trace de leur passage. Les attestations plus anciennes, du point de vue archéologique, de la présence humaine sur le territoire sont euh, les objets qui ont été retrouvés euh, au sud du mont Falaire euh, dans la commune de Saint-Pierre. Ce sont des objets qui euh, ont été euh, fait euh, avec du kars yalin, qui est un matériel euh, transparent, un petit peu comme euh, le verre. Et euh, ces instruments ont été utilisés par les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui fréquentaient nos territoires. Parce que dans cette période, le climat était presque comme celui actuel. Les chasseurs pratiquaient la chasse soit euh, en hauteur, euh, car chassaient les, les chamois, les bouquetins, les marmottes, mais aussi dans des situations un peu plus en bas avec les, la chasse au, sangliers aux cerfs. Mais ces groupes de mésolithiques ne vivaient pas à ces hauteurs-là. Euh, seulement, ils allaient pour euh, des périodes qui étaient bref, seulement pour euh, les ch la chasse. En effet, il devait y avoir des champs bases plus en bas, dans le fond de la vallée mais on n'a pas euh, retrouvé euh, des attestations archéologiques pour le moment. Il faut attendre quelques milliers d'années pour rencontrer des communautés qui se stabilisent sur le territoire en occupant de préférence des zones en hauteur, bien exposées au soleil, près des sources d'eau. Ces nouveaux habitants pratiquent l'agriculture et l'élevage et bâtissent des villages. De nos jours, les archéologues découvrent les vestiges de ces premiers centres habités, des lieux de culte et des nécropoles où les habitants enterraient leurs défunts. Nous pouvons visiter un important site archéologique qui remonte à cette époque, qu'on appelle le Néolithique, dans le musée de Saint-Martin-de-Corléans. Les premiers témoignages euh, du néolithique en vallée d'Aoste, on peut les retrouver euh, à l'ère euh, mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans de, de Aoste. On parle du néolithique moyen récent, plus ou moins à partir du 4500 avant Jésus-Christ, 4300 avant Jésus-Christ. Cette attestation dans l'ère archéologique est, est vue à travers des, des signes dans la terre qui ont été interprétés comme traces d'arrères fait réaliser avec un arrère de typologie primitive, ça veut dire un long bâton de bois, qui terminaient en crochet. Et en plus, en association avec ces traces d'arrière ces fions, nous avons trouvé des empreintes de bœuf. Ces traces d'arrière ont été interprétées comme traces rituelles propitiatoires pour obtenir des bonnes récoltes. Et donc, on faisait rituel de tracer des sions dans la terre qui ont été faits une seule fois et après recouverts. À partir de 3000 avant Jésus-Christ, on implante 24 poteaux en bois selon un alignement précis qui ont été interprétés comme des totems. Et puis, euh, toujours dans cette période, on voit des alignements de menhirs, de stèles anthropomorphes qui ont euh, donc des, des formes anthropomorphes Anthropique, on voit bien les épaules, la tête, et euh, on a essayé d'interpréter aussi euh, ces alignements de stèles anthropomorphes comme des premiers héros ou un premier panthéon de divinités, peut-être euh, des personnes euh, qui étaient importantes dans la communauté et qui à un certain moment euh, sont devenues importantes, presque euh, bon, des héros mais même des divinités. Ça, on ne peut pas être certain, bien sûr, parce que euh, nous avons simplement des attestations euh, archéologiques et donner des interprétations, ça devient vraiment très euh, difficile. C'est sûr qu'il y a une euh, volonté dans l'implantation euh, de euh, ces alignements liés au, euh, à certains euh, cultes. D'autres vestiges de la même période ont été découverts dans plusieurs localités valdotaines. Par exemple, à Saint-Nicolas, Villeneuve, Saint-Pierre, Sarre, Car et Montjovet. La plupart de ces sites, en particulier celui de Saint-Martin-de-Corléans, ont continué d'être fréquentés pendant de millénaires. C'est pourquoi on y trouve aussi des témoignages des époques successives qui prennent leur nom des métaux que les hommes apprennent progressivement à exploiter. Le cuivre, le bronze, alliage de cuivre de temps et plus tard le fer. Dans l'ère mégalithique, à partir de 2500 avant Jésus-Christ, toujours dans l'époque de l'âge du cuivre, apparaissent les premières tombes. Donc on parle de nécropole, donc des implantations liées au monde des morts. On voit des implantations mégalithiques, des tombes comme le domaine 2. Le domaine 2, vous devez imaginer une caisse énorme, grande, édifiée avec des montants, des, des dalles de pierre de grosses dimensions qui sont implantées sur une plateforme triangulaire qui avait une longueur de presque 15 mètres. Donc un monument euh, vraiment de grande di dimension qui démontre que l'ère mégalithique est devenue euh, une nécropole, bien sûr pas pour les personnes communes, mais vu les structures et les objets retrouvés à l'intérieur des îles importante, donc des personnages qui avaient une importance dans la société. Donc on peut déjà parler d'une société organisée et dans un sens aussi de hiérarchie. Les mines se trouvent le plus souvent en la montagne. Les artisans qui produisent les bzogers en cuivre ou en fer en Vallée d'Ost exploitent donc les mines locales, mais pour obtenir le bronze, il faut importer le thym de Fortloin, surtout de Bretagne et de Cournouin. Des échanges commerciaux s'organisent alors entre la Vallée d'Ost, la Méditerranée et le nord de l'Euro, à travers l'école du Petit et du Grand Saint-Bernard. Lorsqu'on parle de l'âge du bronze, il faut euh, savoir euh, comme euh, première chose qu'on va le faire à partir seulement des données archéologiques, parce qu'il s'agit d'une époque qui a été racontée par d'autres, mais que les populations protagonistes n'ont pas pu raconter. Et euh, ce fait provoque deux ordres de problèmes dont il faut absolument tenir compte. Le premier, c'est que notre connaissance de ces peuples dépend fortement de, des sources qu'on a pu identifier. Dans le cas de la vallée d'Aoste, comme dans le cas en général de tout le continent européen, on a presque seulement des sources qui concernent des sépultures, dont les sources archéologiques donnent seulement des renseignements sur une partie euh, de ces civilisations, et pas et non des renseignements complets. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le fait que ces populations ne se sont pas racontées nous provoque des problèmes à savoir où les ranger, c'est-à-dire qui étaient ces peuples qui habitaient notre région pendant le deuxième millénaire. Ce on est, dont on est sûr, c'est que les retrouvailles des objets provenant de Nécropole concernent un peu toute la vallée. On a l'impression qu'il y a une remontée d'altitude vers les montagnes. Probablement, il y a une concentration de ces traces à côté de, des grands itinéraires qui traversaient la vallée d'Aoste depuis la préhistoire, dans les grandes vallées qui, étaient, qui se terminaient par des cols qui permettaient de franchir les Alpes. Ce dont on est sûr, c'est que cette récupération des montagnes est un élément qui doit être lié aussi au fait qu'avec la métallurgie, on va chercher le cuivre le CRIB existe dans les montagnes. Et de l'autre côté, les voyages dont l'importance des cols commencent effectivement à être soulignés euh, à l'âge du bronze. Pourquoi Parce que, euh, on, en fait, euh, le continent européen entier, il est euh, parcouru par des voyages systématiques qui sont en direction est-ouest surtout, et qui sont expliqués parce qu'il faut aller chercher un autre minerai à venir au cuivre, qui est l'étain. Et l'étain, il est un minéral très rare, qui existe seulement dans la péninsule ibérique et dans l'extrême est du continent. Ce qui explique pourquoi on voyage beaucoup, on voyage énormément, et ce qui pourrait expliquer pourquoi, par exemple, dans le site important de Viverone, qui n'est pas en vallée d'Aoste, mais qui en vallée d'Aoste, avec la vallée d'Aoste, a beaucoup de rapports. On trouve des éléments pendant le deuxième millénaire qui ont des similitudes, des analogies avec l'Europe centrale. Et on peut imaginer facilement que l'école qui était utilisée pour ces similitudes était l'école de la Vallée d'Aoste. À environ 2800 ans, une nouvelle population guerrière et dominatrice arrive en vallée d'Ost, les Celtes, qui occupent la plus grande partie de l'Europe centrale et occidentale et développent en particulier la métallurgie du fer. Les Celtes n'emploient que très rarement l'écriture et aucun témoignage écrit significatif ne nous est parvenu de leur part. C'est seulement grâce aux œuvres des écrivains romains que nous connaissons plusieurs détails de la société celtique, qui est organisée en trois classes. La majeure partie de la population se dédie à l'agriculture, à l'artisanat et au commerce. La deuxième classe est constituée par les chevaliers qui gouvernent le peuple en temps de paix et guident les troupes en temps de guerre. La classe supérieure est celle des prêtres, les druides, qui célèbrent les cérémonies religieuses, administrent la justice et s'occupent de l'enseignement. En Valais d'Ost, petit à petit, les nouveaux arrivants s'intègrent à la population locale et forment le peuple de Salas. Ils habitent des villages fortifiés sur les hauteurs et enterrent leurs chefs-de-faim dans d'imposants tombeaux en forme de petites collines. Les Salas exploitent en particulier les mines d'or de la région en utilisant l'énergie hydraulique. Ils construisent des canaux qui détournent l'eau de la Douare et des torrents et l'amènent près de lieux où le métal est extrait et travaillé. Ce canot serve aussi pour exploiter les autres mines et pour arroser les campagnes. À la fin du bronze final, euh, on, va, euh, on, on va voir euh, l'accentuation de ces tendances qui étaient déjà euh, existantes dans l'âge du cuivre et qui sont euh, les tendances qui aujourd'hui les archéologues estiment être la conséquence directe de la métallurgie. Euh, créer des métaux, ça veut dire qu'on peut accumuler des richesses. Accumuler des richesses, ça veut dire qu'on va euh, Très facilement entraîner des conflits et c'est à cette époque où on commence à voir les villages, les habitats qui vont entour, être entourés par des fortifications. De l'autre côté, dans les sépultures, on va commencer à trouver des sépultures privilégiées qui sont caractérisées par des objets, des offrandes de plus en plus riches et qui font penser effectivement à une société qui est en train de devenir fortement hiérarchisée. Et, euh, de l'autre côté, euh, un déplacement aussi, euh, une autre conséquence en fait, de la métallurgie, un déplacement du lieu de, du sacré, euh, déjà dans l'âge du cuivre, mais surtout maintenant. Euh, les divinités ne sont plus dans la terre, mais ils sont situés par l'homme commun euh, dans le ciel. Probablement parce que la métallurgie se fait avec le feu, le feu vient de l'orage, et il y a une attention nouvelle au ciel. Peut-être aussi parce que dans cette époque, on voyage beaucoup et c'est le ciel qui permet de voyager. À l'époque où les Salas vivent en Vallée d'Ost, les habitants d'une ville de l'Italie centrale, les Romains, forment une fédération avec deux peuples voisins. Ils réussissent ainsi à dominer une vaste portion de la péninsule et à vaincre les guerres contre Carthage, malgré la valeur du chef de l'armée carthaginoise Hannibal, qui réussit à passer les Alpes avec des éléphants et des milliers de soldats. D'après une tradition incertaine, Hannibal sera entré en Italie par la vallée d'Oste. Après avoir détruit Carthage, les Romains affrontent les Celtes qui habitent dans l'Italie du Nord et réussissent à occuper toute la plaine du Pô. L'an 143 avant Jésus-Christ, l'armée romaine, guidée par le consul Appius Claudius, combat pour la première fois contre les Salas et il est battu. Trois ans après, il prend sa revanche en massacrant 5000 Salas, mais ne réussit pas à les soumettre. Pendant un siècle, les rapports entre les deux peuples sont parfois pacifiques, parfois non. Les salas sont les maîtres du territoire. Ils permettent le passage des voyageurs, des marchands et même des soldats romains, mais ils prétendent le paiement d'un péage. Cette situation est mal tolérée par les Romains, qui se sentent très forts, mais n'osent pas pénétrer de force dans les régions alpines, qu'ils considèrent d'ailleurs un territoire pauvre, qui ne présente pas un intérêt économique véritable. Il se contente de surveiller le débûché de Vallée. C'est pourquoi il fonde l'ensemble à Jésus-Christ la ville d'Ivray avec le nom d'Eporaidia, pour contrôler le débûché de la Val d'Ost et pour avoir un point de départ au cas où il déciderait d'occuper le territoire des Salas.